Moi, je m'appelle Julien Kauer. Je, viens, je suis originaire de... Je suis né à Genève et puis j'ai grandi à Fribourg. Euh, récemment, j'ai décidé d'interrompre de, des études de, en agronomie parce que j'ai ressenti vraiment un besoin de faire des choses vraiment concrètes. Donc, euh, euh, euh, avant de commencer mes études en agronomie, j'avais euh, eu l'occasion, lors d'un projet au Kenya qui avait duré qu'un mois et demi, de de découvrir en fait une plante qui a des, des propriétés extraordinaires en matière de fertilisation. Donc euh, le problème euh, dans toutes les régions un peu pauvres, mais principalement là où je suis, je pense qu'on peut vraiment l'étendre à toute l'Afrique, c'est euh, que la fertilisation est un gros problème. Parce que les gens ont soit le choix entre les produits chimiques qui sont très chers et, et puis très dévastateurs pour l'environnement, et euh, des engrais de ferme, donc soit euh, qui, qui viennent des, des animaux, enfin surtout qui viennent des animaux, et qui eux aussi sont relativement coûteux. Le nom scientifique de la plante, c'est Titonia diversifolia. C'est une plante qui a été, en fait, c'est une plante invasive là-bas, c'est une plante qui a été introduite qui vient du Mexique. Et qui a euh, justement, euh, ben voilà, elle a été apportée, euh, je crois, justement au Kenya dans les années 40 comme plante ornementale. Et puis, euh, et puis depuis, elle est, elle est devenue complètement invasive, donc elle pousse partout. Euh, chez nous, par exemple, donc, euh, dans la région où je travaille, cette plante pousse sur tous les bords de route. Elle, fait des, elle forme des buissons de 3 mètres de haut, donc elle a une capacité d'adaptation extraordinaire. Euh, et puis euh, sans, euh, sans compter justement, sans parler de sa capacité d'extraction de, de, du phosphore qui est justement un, un élément essentiel à la croissance des plantes. Après, euh, après avoir fait un premier projet en 2011 qui avait été fait à très très petite échelle et puis qui avait eu justement euh, bah, pour but de démontrer que la plante euh, fonctionnait, et eh bien là en 2015, donc à partir de février de cette année, euh, on, a découvert, on, ben, on a décidé de mettre euh, les vertus, les propriétés de cette plante euh, au service d'un plus gros projet. Euh, on a décidé sur 5 hectares donc, de produire toute la nourriture pour une école primaire de 300 enfants dans l'ouest du Kenya, euh, donc dans une ville qui s'appelle Malaba. Euh, donc on, on a produit, ben, là moi je viens de rentrer il y a 7 jours mais euh, le projet continue sans moi. Euh, céréales, légumes, euh, légumineuses, fruits, poissons, lait. Euh, et là, on est en train de construire une maison pour produire des champignons aussi. Donc, on produit toute la nourriture, sauf la viande, euh, pour cette école de 300 enfants. Le but, c'est justement de produire de la nourriture pour cette école, mais euh, je pense qu'un but plus large, c'est vraiment la découver... enfin, de découvrir des techniques qui permettent à, euh, à n'importe quelle personne, peu importe l'argent qu'il a, de pouvoir euh, produire de la nourriture en suffisance. Parce que la nourriture, c'est la force d'une personne, mais c'est la force d'une société. Euh, une société qui est composée d'individus enfin, euh, qui n'ont pas assez à manger, qui n'ont pas assez à manger, euh, qui mangent une fois tous les deux jours. Euh, c'est une société très faible et puis euh, dans la région où nous on se trouve, où il y a 90%, plus de 90% de chômage, les gens vivent avec moins d'un dollar par jour, ce qui fait d'eux des gens qualifiés euh, par l'ONU d'être dans une extrême pauvreté. Et bien, ça donne des outils à des gens qui, donc de ne plus passer par l'argent pour l'alimentation. La, donc euh, concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on on utilise cette plante, on la plante à l'intérieur de nos champs et puis euh, bah, ça rend encore les choses encore plus faciles que même une fertilisation, que ce soit chimique ou à partir d'engrais de ferme parce que euh, bien, la plante pousse, euh, euh, elle est déjà là donc il suffit qu'elle pousse, elle, elle extrait les nutriments, elle a une capacité extraordinaire à, à extraire ces nutriments du sol et nous en coupant ces feuilles et en les mettant juste encore fraîches le long des lignes de maïs par exemple, euh, pour prendre seulement un exemple, eh bien, euh, ça nous permet justement d'avoir des rendements très, très, très, très élevés. Et puis ça, c'est une plante qu'on a découverte, entre guillemets, mais dont on s'est rendu compte par la suite que des scientifiques avaient euh, aussi ben, fait des recherches à, son, à, à propos de cette plante. Et, euh, et puis, 12 études scientifiques euh, ont, ont démontré que cette plante avait systématiquement soit des rendements... Sup euh, ben, équivalent à ceux des produits chimiques ou soit carrément supérieurs euh, dans pas mal de cas. Notre but c'est de permettre de créer un accès universel donc qui ne passe plus par l'argent euh, euh, à l'alimentation. Et puis on a aussi, euh, en ayant fait la connaissance de médecins traditionnels de la tribu d où on se trouve, donc il y, a une, il y a des connaissances millénaires sur les plantes médicinales, euh, on a acquis des connaissances très pointues en médecine traditionnelle qui nous permettent de soigner des maladies vraiment graves euh, sans de nouveau l'usage de l'argent, et puis on, on apprend de nouveau ces techniques gratuitement à toute personne intéressée là-bas. donc Notre idée, c'est vraiment de, de créer un accès qu'on appelle universel, nous-mêmes, qu'on appelle universel à l'alimentation ainsi qu'à la médecine. Euh, on, pour la médecine, on, est, on en est au début, on n'a pas de médicaments pour tout, euh, mais on a déjà des résultats très prometteurs euh, qui nous permettent justement d'avoir vraiment l'idée de pouvoir... Euh, aller beaucoup plus loin dans la, vers la suite. Alors moi, je suis là pour sept mois en Suisse, euh, je suis rentré, comme j'ai dit, il y a sept jours. Euh, mon idée à partir de maintenant, c'est de pouvoir récolter des fonds, euh, de, pouvoir récolter un, enfin, de pouvoir créer un soutien ici en Suisse pour notre projet. Jusqu'à maintenant, on a fait tout notre travail sur des terres qui ne nous appartiennent pas. Euh, donc, on est un peu mis à la merci de des incompréhensions de celui qui nous, qui nous prête ses terres. Donc s'il ne comprend pas bien ce qu'on fait, il suffit qu'il se fâche pour un, sur un malentendu et puis on ne va pas pouvoir euh, bah, pérenniser notre projet. Notre idée c'est donc euh, de pouvoir acheter notre propre terrain et puis euh, de pouvoir euh, donc, acheter euh, un terrain de, suffisant pour pouvoir fonder un, un centre de recherche en agriculture biologique, pour pouvoir fonder un centre de recherche en médecine traditionnelle et puis ce qu'on souhaite vraiment apporter en plus c'est des connaissances aussi sur les plantes vivrières mais qui ne sont pas les plantes habituelles en Afrique. Donc les Africains généralement, mais surtout au Kenya, utilisent des plantes qui viennent d'Amérique du Sud et qui ont été apportées par les colons. Euh, que ce soit le maïs, le haricot, les patates douces, le manioc, euh, c'est toutes des plantes vivrières qui ne viennent pas de là-bas. Et il y a beaucoup, beaucoup de plantes qu'on qui enfin, qu trouve encore dans les forêts, qu'on trouve encore dans les endroits laissés naturels, et qui sont extrêmement nutritives, et que les gens euh, négligent parce qu'ils pensent que c'est la nourriture des pauvres. Et nous, notre travail, c'est vraiment de dire non, c'est pas la nourriture des pauvres, on va faire des analyses nutritionnelles euh, on, va, on va chez des nutritionnistes dans des laboratoires on fait faire des analyses et puis, euh, et puis à partir de ces ana analyses on peut vraiment certifier que ces plantes sont nutritives sont même plus nutritives que les plantes euh, voilà, que beaucoup de plantes qu'ils utilisent et puis on les réintroduit petit à petit euh, auprès des, voilà, de, de la communauté.